Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène bosser à Paris. Je suis invité dans l'émission Grand Angle sur Radio RCF et on va causer des métamorphoses du travail. Une émission animée par Christophe Heningue que l'on va retrouver tout de suite avec ses invités. Vous me suivez Voilà, c'est ici que ça se passe, je suis bien RCF les métamorphoses du travail, c'est le thème de Grand Angle aujourd'hui, bonjour